Ah ah Imagine il me reconnaît pas, je fais quoi J'ai plus l'impression. Bonjour je crois qu'il y a un aura par ici. Ouais, bon. <rire> tu vas bien bah Oui, bien oui. Ça va, tu me reconnais quand même ah, Oui. <rire> bon, ça va le trajet Ouais, ouais, nickel. Tu été... étais au courant ou pas Est-ce que c'était une vraie surprise Ah ouais. content que tu sois à l'arriage des petits cadeaux. Là, c'est la première partie. Demain, il y en aura d'autres. Déjà une petite gourde. Voilà. Merci. Pour Ça, c'est le maillot que j'aurai aussi demain, spécialement pour le record. Du coup, tu l'auras aussi. En exclusivité. Parfait. Nickel. Voilà, il y a un moment derrière, tout ça, on pourra le signer si tu veux demain et tout ça. Voilà, comme ça, tu seras équipé aussi pour faire du vélo. Merci. C'est juste pour te faire un petit coucou. Là, on va te laisser pour euh, te reposer un petit peu. Nous, on va aller faire les repérages sur la tour. Et euh, demain, il y aura aussi plusieurs télés, tout ça, qui s'intéressent un peu au projet. Donc, on euh, sera la star. <rire> C'est cool. Ah, oui. <rire> ah, ouais. Ça s'inverse du coup. <rire> C'est moi qui ai des cadeaux maintenant, il bah, fallait pas. Yeah, un Opinel, bah oui Si Tu viens de savoir c'est ça Ouais. Trop bien Bah ouais. merci beaucoup. Bah, merci à vous. Est-ce qu'on peut faire un petit selfie Bah bien sûr <rire> À base Demain, 10h. Et je t'attends tout en haut. A hein. <rire> plus Salut, merci euh, Bah j'ai hâte de, de le voir demain. Et Je lui ai donné rendez-vous demain pour qu'il puisse m'attendre tout en haut de la tour. Et, euh, et voilà, il est reparti avec un maillot, sympa, donc euh, voilà, trop cool la rencontre. Waouh, bon on va aller voir ça. C'est haut quand même, non Parce que j'ai cru savoir qu'il allait avoir une partie sur des escaliers en extérieur. Et là, comme tu le vois, en fait, aujourd'hui, il vient de neiger. Il pleut encore, il neige. Enfin bref, euh, les conditions euh, les plus horribles pour terminer le défi. Donc euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être à l'intérieur de la tour. Euh, voir comment vont être les escaliers parce que tu vois là je le fais avec un VTT euh, tout à fait ordinaire Ce qui est la particularité c'est qu'il a des grosses roues, c'est des roues en 29 pouces c'est les roues qui, les plus grosses possibles. et pour monter dans des escaliers c'est pas forcément surtout des escaliers un peu ric tu vois comme euh, il va avoir là-bas certainement c'est peut-être pas forcément le mieux donc je voulais vraiment euh, voir ça, voilà on va les repérer on va aller voir ça, je te dirai ça tout à l'heure hein. wow. bon, l'intérieur a l'air énorme c'est magnifique, on vient nous ouvrir merci bah, je vois qu'il y a des escaliers déjà là, je pense avec les premiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter directement dans les étages avec le vélo, faire des petits tests. Je pense que le défi, tu vois, on va le commencer vraiment ici. On va le commencer là et puis là, bah, il faudra essayer de passer le portique euh, voilà, avec le vélo. Au moins, ça fera un point de départ si on peut. Voilà, je pense qu'on débutera le défi ici, comme ça on aura un vrai chrono. Même si ce n'est pas un record euh, qui est officiel en mode Guinness, Sauf si quelqu'un veut essayer de battre mon record, je vous invite à le battre après avec votre DTT Mais en tout cas, je pense qu'on lancera un chrono ici. Et là, on a deux options. C'était soit de partir au fond dans les escaliers, soit on a ce premier escalier un petit peu en serpentin, là, qui est super sympa pour commencer. Je pense qu'on commencera là. Moi, ma technique, en fait, c'est d'arriver. Avec mon vélo et d'être un petit peu en, en travers. Enfin, c'est ce que j'imaginais. Tu vois, avoir la roue arrière ici et la roue avant ici, ce qui fait que je, je me tourne un petit peu. Je suis pas vraiment euh, 100% dans la pente. Là, ce que je vois, c'est que c'est pas très large, tu vois, et que en fait, euh, il va falloir que je sois quand même sacrément raide dans toute la montée. J'imaginais pas ça comme ça, tu vois. Et là, bon, c'est une chance, mais pour moi, c'est plus un handicap. Les escaliers sont tout neufs. Ça veut dire peinture toute neuve. Et qui dit peinture toute neuve dit peinture qui glisse. Encore une difficulté en plus. Ouais, bah, je vais faire un essai sur cela, -là, là, tu vois. Pour le coup, je faisais une explication comme quoi c'était très serré, là c'est encore plus serré. Mais demain, il faudra que les pneus soient très secs et que le sol soit sec parce que ah. si c'est un peu mouillé, c'est là où ça va. Donc je vais éviter de passer par la terrasse Ouais, c'était l'option là de passer par la terrasse mais voilà. Après ça rafraîchit hein, mais ouais. Ouais, en été ça aurait été sympa mais ça va être trempé ouais. Mettre mon casque. Du coup, alors ma technique, tu vois, ça reste quand même un VTT ordinaire. Ma petite technique, ça va quand même être de bloquer la suspension, tu vois, pour avoir un maximum de rigidité. Là, il y a un petit truc qui serait intéressant, c'est de d'être les pneus légèrement tu vois dégonflé et comme ça je vais vraiment pouvoir jouer sur le rebond de, de ma roue en gros c'est ça qui va m'aider tu vois à avoir le la petite impulsion là vu que je suis gonflé normalement je vais dégonfler un peu ça il vaut mieux être sous-gonflé là il n'y aura pas de choc mais au moins ça rebondit et voilà j'étais trop dégonflé alors premier essai hop Là, tu vois, j'ai un peu trop dégonflé. Il va falloir que je regonfle pour demain. Tu vois comment je suis déjà essoufflé, là Ça va être un sacré challenge. On va aller voir peut-être que c'est plus simple, les autres escaliers. Petite phase de repos, là. Là, on tourne à gauche. Et là, on prend l'ascenseur, non C'est pas ça, le truc Ah non, j'ai pas le droit. Mince. Ça, ça sera ouvert. Là, on arrive donc sur les escaliers que j'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai la chance, j'ai une petite gâchette, tu vois. Hop. Je vais baisser ma selle au maximum. Là. Donc. Hop. Hop. Là, je me repose et là, ça enchaîne sur un autre étage. Et je vais me faire un temps intermédiaire. Je vais essayer. Je vais, je vais enlever le masque là, J'en peux plus. On part du premier. On va se faire euh, deux étages comme ça. Je vais y aller tranquille. Comme si j'étais parti pour les 33 étages, on va se faire un temps intermédiaire. Comme ça, on aura une petite valeur euh, sur combien je vais monter. Voilà. Souffler un peu. Bah voilà, on est au troisième non Bah écoute, ça allait très vite, oui, j'étais prêt à repartir. Euh, combien de temps on a mis Une minute, une minute 0,2, donc euh, sur deux étages, qui c'est qui est fort en maths <rire> Donc 30 secondes, 30 secondes en gros par, euh, par étage. Bah écoute, ça serait rapide ça, 15, 15 minutes du coup. Allez, si on part sur un 30 minutes, parce que là, je suis quand même allé assez fort au début. Moins d'une demi-heure, ça sera un bon temps franchement. Parce que là, je suis frais, mais j'imagine bien que les temps de pause vont s'allonger de plus en plus, que ma fatigue va être là, je pense que j'aurai forcément des crampes, qu'à certains endroits, je vais certainement laisser des petites bouteilles d'eau pour m'hydrater. J'ai peut-être une technique quand même, tu vois, pour gagner quelques marches. Je vais tenter un truc, c'est en arrivant sur ce palier-là, je pense que je peux prendre un petit peu d'élan et gruger les deux premières marches, tu vois, pour me fatiguer. Un petit peu moins au début. Et hop me jeter. Si à chaque étage je peux sauter sur la 2 ou 3ème marche, multiplié par les 33 étages, ça sera toujours ça de gagner. Ça peut être une bonne stratégie. Autre ambiance, on arrive sur le toit. Ah, les fameux escaliers métalliques alors. En plus, tu vois, bon, je pense que demain ça, ça va pas sécher d'ici là. Donc là, on est en condition réelle. Escalier mouillé. Hein. Hop. Hop. Ouais, si ça glisse là. Ok, ça va être galère là. Hop. Hop. Hop. Ouais oh, là j'imagine ça après 30 étages. Oh la galère. Tout à l'heure j'avais vraiment de la place pour être vraiment décalé comme ça. Là tu vois je suis bloqué, super raide. Euh, bon ce sera faisable. Hein. Ici ça a l'air plus simple. Moins d'escalier. Oh. Là c'est la dernière partie. Il y a même encore de la neige quoi sur les escaliers. Il va être chaud celui-là. Hein. Super raide avec mes grosses coups. Bref, voilà. voilà. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Hein. La grande difficulté que je m'impose encore en plus, ça va être de franchir tous ces étages sans poser le pied au sol. Le vrai VTT trial, c'est de ne pas poser le pied au sol. Donc l'idée, ça va être de jamais poser le pied au sol. Si toutefois, je pose le pied au sol, comme j'ai pu le faire là dans les repérages, je repartirai juste du point où je suis tombé. Je me servirai pas de ce pied. La vue de malade. Pouah Franchement, ça claque. La vue sur toute la défense. On termine de nuit, on peut pas faire mieux. L'important maintenant, ça va être de se reposer demain. On va finir de bricoler un petit peu le vélo, regonfler les pneus. Je pense que le record, il va être très compliqué. Je pense qu'on se retrouve demain maintenant. Hein. c'est le moment, il faut y aller. Hein. Aurélien Fontenois, un sportif d'une trentaine d'années, de 31 ans. Il a gravi, écoutez bien, les 33 étages de VTT Aurélien Fontenois qui a escaladé aujourd'hui à vélo, les 33 étages du tour de la défense. De... 768 marches gravies en 30 minutes. Il a, a rencontré Nora, Nora Gilles Gilles ...pour lever les fonds pour l'association Rêve, qui réalise les vœux d'enfants malades. Et dehors. Ça va avoir mal sous les pieds là de faire des sauts. Ça commence à transpirer là. Toujours pas un pied par terre. Toujours pas un pied par terre. Hein. Ah ah J'ai même plus de force pour lever les bras, je suis désolé 30 minutes, étages, 30 minutes. pile poil Merci à tous, merci 30 minutes, je suis rincé euh, Ça a commencé à devenir dur à partir du 20 e étage Comme j'annonçais, c'est vraiment les épaules qui ont, qui ont le plus souffert Il faut tirer le vélo à chaque fois Les jambes ça va, mais vraiment les épaules, épuisantes. Bien joué Merci Noah T'es vu dans les étages en plus, je me suis dit il faut pas lâcher. T'étais Tu étais là. Merci à tous d'être venus Merci en tout cas. Merci d'avoir réalisé le rêve de mon frère. Regardez. Quel âge elle a ta soeur 9 ans et demi. 9 ans et demi. Je vais le garder. Est-ce que tu as envie de faire un petit tour avec mon VTT là Ouais, petite démonstration de Noah. Ça se mérite, ça. Hein Vas-y. Bon courage, t'as 33 étages à monter. Hein. Ah, voilà. <rire> J'ai ma doublure, hein. En fait, je vous ai pas dit, mais c'est Noah qui l'a fait hein, cette montée. Hein. C'est pas moi. On en regarde dans le même maillot. Tisteopide. Ouais. Oh. Moi, ce que je vous propose, si vous avez aimé cet épisode, c'est qu'on retourne voir Noah chez lui et on va aller le coacher parce que je sais qu'il fait du VTT trial, il fait de la moto trial également. Donc, je pense qu'on pourrait se faire un petit entraînement. Donc, si ça vous plaît, marquez dans les commentaires. Ce défi-là, c'était pour l'association Rêve. Il y a un lien qui est dans la description pour aider l'association d'une manière générale. Ils aident les enfants malades. Pour Noah, c'était de me rencontrer, de faire ce défi. Mais il y a énormément d'enfants qui ont besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien. participer. Vraiment, ça aidera énormément l'association. Merci à vous. Vraiment, cette vidéo, elle est pour toi, Noah. J'espère que tu la garderas, et tu la garderas bien dans tes fichiers. Et pour vous qui avez regardé cette vidéo, qui soutenez le projet, je vous ai fait des maillots supplémentaires les mêmes que moi là avec les sponsors la nouvelle déco mon nom dans le dos je les signerai on va faire un jeu concours sur Instagram donc maintenant il suffit d'aller sur Instagram pour essayer de le gagner